Bonjour à tous. Qui fait du machine learning? Bon bah ça tombe bien. Alors je me présente, donc je m'appelle Fabien Rochelle, j'ai fondé avec un ami la société Zelros l'année dernière, et globalement on met en prod du machine learning et on arrête de faire des POC, on les met directement en prod. Et c'est principalement en fait le problème qu'ont les entreprises aujourd'hui avec le machine learning. Dans mon boulot, je fais pas mal euh, donc de machine learning et je fais notamment beaucoup beaucoup de web scrapping pour agrémenter euh, tous les modèles. Si ça vous intéresse, j'ai créé un proxy dédié au scrapper qui s'appelle ScrapOxy. Voilà, C'est pour éviter le blacklisting. Alors, ce matin dans la voiture, en venant, j'ai beaucoup pleuré, franchement. Je me suis maté, euh, enfin, j'ai plutôt écouté euh, Titanic. Voilà, C'était mon dialogue favori. J'aimerais vous en reparler un petit peu plus parce que il y a franchement une vérité qui a été vraiment oubliée. James Cameron, il vous a fait une petite histoire à l'eau de rose. C'est bien passé. Ça fait beaucoup d'entrées. Sauf que c'est pas du tout ça la vérité. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. En fait, Jack, il savait qu'il allait mourir à la fin. Mais il savait dès le début. Est-ce que vous savez pourquoi? Non? Même pas le matin, de bon matin, vous savez pas? C'est évident, il allait voir Madame Irma, franchement. Et elle lui a tout raconté. Elle lui a dit Alors, écoute Jack, c'est simple, t'es un beau gosse, voilà. Mais le problème, c'est que t'es pas une femme. T'es pas non plus un enfant. Et puis t'as un ticket tout pourri. Donc c'est clair que si le bateau y coule. Directement, toi, tu vas finir avec les poissons. Voilà. Donc ça, vous connaissez tous ça, c'est un arbre de décision. Vous l'avez tous codé. Donc, euh, IF homme, IF adulte, voilà, IF, euh, j'ai indiqué tout pourri, et eh ben 70% de chances d'aller au fond d'eau. Super simple. Tous ces enchaînements, en fait, de IF, vous les avez codés, vous les avez maintenus, dans la vraie vie, ça se résume pas forcément à ça. En général, vous récupérez euh, le boulot de quelqu'un d'autre, il euh, y a 300 IF, et puis vous faites « Oh, je dois maintenir ça !» Voilà, c'est à peu près cette galère-là. Voilà, on arrête ça, on arrête les bêtises en fait, on arrête de maintenir ce genre de truc et on va mettre du machine learning. La machine, elle va automatiquement en fait détecter ces ifs, elle va les faire pour vous, et elle va vous faire cet arbre de décision, voilà. Et c'est globalement euh, ce qu'on appelle le machine learning. Alors moi je vais vous présenter ça en fait du point de vue de développeur. Hein, je travaille avec des data scientists et moi alors, a priori la data science c'était pas du tout mon truc. Il y avait beaucoup de matchs je fais, oh là là, on va refaire des stats, euh, bienvenue dans les cours encore. Pff. Et ils m'ont dit non t'inquiète pas c'est pas comme ça. Bon il y en a quand même un peu. Mais euh, je vais vous présenter ça et euh, les différentes questions en fait que j'avais au fur et à mesure et comment aborder ça. Alors la data science en fait c'est tout simple. C'est simplement, en fait, le fait d'aborder des problèmes que, assez complexes que vous n'auriez pas pu faire avec une machine normale, ou avec un raisonnement ou des méthodes normales. Voilà. Vous allez l'utiliser dans plein de cas différents. Vous allez l'utiliser, par exemple, en médecine pour détecter des cancers. Vous allez le détecter ou utiliser ça, en fait, quand vous allez faire de l'analyse de sentiments sur des tweets. Euh, par exemple, voir si une personne influente, qui a beaucoup de followers, elle parle en bien ou en mal de votre marque, il y a plein, plein, plein d'applications en fait. Mais euh, on va pouvoir effectivement avoir plusieurs types en fait euh, de problèmes. Alors moi je m'étais dit ah oui en général euh, on a des, des choses bien précises. On va faire de la prédiction. Euh, moi je veux par exemple prédire euh, qu'une personne elle parle en bien ou pas d'une marque. Je vais analyser Twitter, paf ça défile et je vais regarder ça. Mais en fait on va avoir énormément de choses qu'on va pouvoir faire et c'est souvent classé en deux catégories. Vous avez les problèmes d'y superviser, donc typiquement l'arbre de décision, voilà, c'est facile pour le Titanic, vous avez toute la liste des passagers, vous savez qui c'est qui a fini avec les poissons et qui c'est qui est toujours là en train de faire la fête. Enfin, ils doivent être morts maintenant. Euh, ça, c'est des problèmes supervisés, parce qu'en fait, vous avez les données des passagers, leur sexe, leur âge, voilà, si c'est des hommes, des femmes, et vous savez s'ils ont survécu ou pas. Donc vous pouvez en fait entraîner votre modèle avec ça, vous leur rentrez les paramètres, vous leur donnez les paramètres de sortie, et derrière, vous n'avez plus qu'à rentrer des nouvelles données type Jack, et vous regardez s'il a survécu ou pas. Et vous avez d'autres types en fait, de problèmes qui sont plus des problèmes dits non supervisés. Vous n'avez pas la solution. Vous dites, ah bah maintenant, euh, on fait du machine learning, c'est un petit peu madame Irma. quoi. Et euh, tu vas essayer de me détecter euh, tout ça. Alors là, typiquement, euh, dans ce genre de problème, vous avez en fait une population de personnes. Donc euh, chaque point, c'est une personne. Et vous allez euh, tout simplement les classer en fonction de leur âge et puis de la satisfaction d'un produit. Et puis, euh, votre marketeur, il vous dit, ah, « mais Moi, j'aimerais bien customiser mes produits, j'aimerais bien les optimiser pour pouvoir être plus performant et vendre plus. » le, le data scientist, donc il va travailler le dataset, il va le mettre, par exemple, sous cette forme 2D, et il va lancer un algorithme qu'on dit de clustering, et qui va dire, bah « Fais-moi trois groupes d'utilisateurs. » Et ça va nous donner, en fait, si vous mettez, par exemple, ces populations, vous mettez trois pivots, et ça va vous regrouper, en fait, en trois populations. Vous ne les avez pas déterminés à l'avance. Vous lui dites, bah, fais-moi trois groupes. Et il va vous sortir trois groupes. Là, le, le travail du data scientist, ça va être en fait de regarder ça et d'en donner de la valeur. Il va déjà en fait, euh, prendre ces données, choisir les algorithmes, choisir comment il va les mettre en place, et derrière, effectivement, sortir des prédictions et pouvoir derrière aller voir euh, le directeur marketing et justement pouvoir lui dire, bah, voilà, là c'est très simple, tu vois très bien, les jeunes personnes voilà, sont pas du tout intéressées par ton produit, donc peut-être que c'est pas du tout la cible. Par contre, si tu regardes les seniors, en fait, on va voir une partie qui est intéressée et une partie qui est pas intéressée. Alors peut-être que là, justement, ce serait intéressant en fait, de croiser avec une autre dimension, par exemple, euh, la catégorie sociale. Est-ce que les gens ils sont fortunés ou pas et on pourrait dire par exemple que la catégorie jaune, en fait la catégorie du bas, c'est les gens qui sont plus aisés et ceux du bas qui sont moins aisés. Donc globalement on pourrait dire euh, les gens qui sont euh, seniors et qui sont aisés, euh, ils sont sûrement beaucoup plus exigeants par rapport aux attentes de ton produit. Essaye de faire un produit plus élevé, plus haut de gamme. Par contre on a une catégorie en fait plus, euh, plus modeste, euh, pareil, et euh, qui est une catégorie senior qui sera qui est actuellement qui est intéressé par ton produit donc continue à le vendre voilà ça ça va être le boulot du data scientist il va analyser tout ça et justement il va aller voir euh, les personnes du métier pour pouvoir leur donner cette information il va pouvoir décrypter tout ça alors le truc c'est de se dire ouais mais moi derrière comment est-ce que je vais aborder un problème de data science alors un problème de data science bah, c'est pas forcément euh, super évident à aborder quoi. La première fois, en fait, euh, qu'on m'a, on m'a demandé de regarder un, un problème, on m'a, on filé le dataset. Voilà, je l'ai, ouvert dans Excel. J'ai regardé les lignes. Et ben, j'étais content. Voilà, ça s'est arrêté là. <rire> je savais pas trop quoi faire. Parce que en tant que développeur, bon bah, c'est relativement codifié, euh, codé, je veux dire. Euh, vous faites du TDD. Voilà, vous implémentez au rouge, ça passe pas. Vous, vous implémentez au vert et ensuite vous allez itérer. C'est super simple. En fait, en data science, ça va être à peu près la même chose. Vous allez tout simplement commencer par analyser vos données. Vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça, ça me convenait. J'ai ouvert Excel, j'étais content. Voilà, je l'ai fait. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est une fois que vous avez analysé les données, vous allez les nettoyer, les préparer, et vous allez les envoyer en fait à vos algorithmes. Et là, vous allez entraîner vos modèles. Là, ils vont apprendre sur vos données, et vous allez pouvoir les utiliser pour faire des prédictions alors prédire c'est se tromper hein. vous allez faire beaucoup de bêtises au départ en sortant en fait les prédictions donc bien sûr il va falloir benchmarker tout ça et en fait il va falloir valider les prédictions et il y a des méthodes pour faire ça parce que si vous euh, entraînez votre modèle, vous l'utilisez et puis vous donnez absolument n'importe quoi bon ça va pas coller alors ce que je vous propose maintenant c'est de, de regarder un petit peu comment on va analyser les données globalement faire la, part, la partie que je sais faire alors la première chose, en fait, quand vous allez analyser les données, bah, vous allez pouvoir utiliser plein d'outils pour pouvoir faire ça. Typiquement, vous pouvez utiliser Excel, c'est le, le, le plus simple. Vous pouvez utiliser du Python, vous pouvez utiliser d'autres outils. Il y en a plein, plein, plein sur le marché pour pouvoir faire ça. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise du Jupyter Notebook. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Jupyter Notebook ouais, C'est cool, vous allez découvrir ça. Est-ce qu'il y en a qui font des notebooks en Spark aussi. Bon bah alors c'est parfait. Alors, en fait, euh, Jupiter Notebook, j'ai démarré euh, dans le répertoire hein, ici mon terminal. Tac. Et ça va derrière euh, me lancer une console en web que j'ai accessible ici. Je charge mon notebook. Tac. Voilà. Et là, j'ai directement mon code, en fait. Et je peux l'exécuter pas à pas. Et voir. Tout de suite le résultat. Si vous faites du Python et que vous n'utilisez pas ça, euh, utilisez-le. Voilà, vous allez juste gagner du temps pour coder en fait euh, et tout ce que vous voulez faire pas à pas. Donc par exemple, je peux prendre le début. Donc euh, je l'exécute. Voilà. Est-ce que vous voyez bien Non. Voilà, on va faire un mix entre les deux. C'est mieux Ouais, cool. Donc. Euh, Là, par exemple, j'ai chargé tous les imports, etc. Vous connaissez euh, si vous faites ça en Python. La première chose que je vais faire, je vais utiliser la libre euh, Pandas. Pandas, en fait, c'est une librairie pour faire euh, pour charger les données, charger les gros volumes de données. Bon, peut-être pas des terras de données, mais euh, voilà, si vous avez des gigas de données, ça supporte pas mal. Et euh, ça permet aussi de faire euh, de la modification de données et de l'analyse de données. Donc, la première chose que je vais faire, c'est, euh, je vais importer la librairie. Tac. Hop. Donc, je lui mets un raccourci. C'est le ce raccourci classique. Euh, et je vais, en fait, euh, à peu près lire mon euh, mon CSV. Alors là, c'est en train de. Hop, voilà. Donc il y a l'autocomplétion. Le fichier, c'est un data.csv. Tac. Et ce que je vais mettre, en fait, je vais mettre tout ça dans un data frame. Donc je vais l'affecter là, qui va stocker. C'est un gros tableau où je vais tout mettre mes données. Tac. Donc voilà, c'est chargé. Alors, maintenant, c'est cool. Je l'ai chargé, j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce qu'il y a dessus. Par exemple, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, etc. Donc je vais utiliser la commande df.info, tac, et ça va me donner plein d'informations. Alors là, c'est top. Il va me dire par exemple tout de suite, voilà, j'ai 891 entrées dans mon dataset du Titanic. Euh, j'ai tous mes passagers dedans. Euh, en fait j'ai plein de colonnes donc j'ai l'ID de la personne, j'ai son nom son sexe, son âge euh, le prix du billet la classe du billet et aussi la colonne que je veux prédire par exemple s'il a survécu ou pas il fait aussi plein de choses super intéressantes par exemple il va inférer le type donc là l'ID bah, c'est du numérique même il n'a pas pu inférer c'est un objet l'âge c'est clair que c'est un flottant donc euh, j'ai sûrement en fait, si c'est un flottant j'ai sûrement des bébés euh, j'ai le prix du billet, euh, ici, voilà, et j'ai Survived, qui est un entier. Donc euh, à mon avis, c'est un booléen, c'est 1 ou 0. Et j'ai aussi d'autres infos, en fait, euh, assez intéressantes, qui sont euh, le nombre de colonnes remplies. Là, j'ai 891 entrées, et euh, sur l'âge, bah, j'en ai que 714. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai des personnes dans mon dataset où l'âge n'est pas rempli alors ça c'est super important à prendre en compte dès maintenant parce qu'en fait les algorithmes ils aiment pas les valeurs vides on va le voir après si vous traitez pas les valeurs vides, les algorithmes ils vous sortent absolument n'importe quoi ou même ils ne démarrent pas Non, on ira traiter ça après et bien sûr la prochaine étape qui m'intéresse c'est d'avoir un petit peu plus et regarder ce que j'ai à l'intérieur donc je vais lui demander un petit sample hop, sans moi les cinq premières lignes donc si je regarde, c'est à peu près cohérent avec ce que je viens de dire. Donc là il est numérique. Le nom, bah, c'est bien le nom de la personne, c'est une string. Une gender, c'est une catégorie, donc ça sera mâle ou femelle. Là, j'ai du numérique. J'ai effectivement le prix du billet, voilà. La classe de passager, donc ça doit être CL1, CL2, CL3. Peut-être CL4, mais sur le Titanic, il n'y avait que trois classes. Et effectivement, Survive, c'était un euh hein, mais codé sous forme d'entier. Voilà, donc j'ai déjà une première exploration. Alors, il y a aussi euh, des choses qu'on m'a parlé, en fait, euh, quand j'ai commencé à faire de la data science, on m'a dit, ouais, c'est bien, euh, tu as tes features, ton algorithme, il prend des features, il faut que tu optimises tes features, il faut que tu crées tes features. Ok, c'est cool, les features, euh, tu peux m'expliquer ce que c'est Eh ben les features, euh, bah, c'est le, le petit mot compliqué pour les data scientistes, euh, pour dire, oh, bah, c'est une colonne, ok euh, T'as un petit nom euh, pour, les, pour les lignes Ouais, c'est des samples. Voilà. Donc globalement, vous avez euh, les colonnes qui vont représenter, qui sont les features, qui sont les caractéristiques en fait, de vos observations. Et que vous allez en fait, pouvoir passer à votre algorithme pour pouvoir justement euh, améliorer les performances et améliorer les prédictions. Et vous avez bien sûr en fait, une colonne qui n'est pas vraiment une feature, ce qui est plutôt la target, ce que vous voulez prédire. Voilà. qui est « Survive » ici. Alors là, c'est assez intéressant, sauf que on se dit « Ouais, c'est bien, t'as mis les cinq premières lignes. Il y a 891 lignes. Moi, par exemple, j'aimerais avoir plus d'infos sur l'âge. C'est quoi l'âge minimum, c'est quoi l'âge maximum, comment c'est distribué. Peut-être que l'âge, en fait, me permettrait de prédire si euh, la personne va survivre ou pas, en fait, au naufrage. » Alors là, c'est là qu'on va en fait utiliser plus d'outils statistiques. Tac. Alors, comment est-ce qu'on va visualiser les données à l'intérieur d'un gros dataset On a 891 colonnes. Voilà, je pourrais très bien l'ouvrir Excel, avec Excel, lire toutes les lignes une à une. Si on a des millions de lignes, vous allez juste pleurer. Quoi. Donc c'est pas possible, vous pouvez pas utiliser ça. Donc on va utiliser en fait un outil assez classique en statistique qui est un box plot. Qui connaît le box plot Ah, il y en a. Une autre question est-ce que vous connaissez la différence entre la moyenne et la médiane Ouais, tu, tu peux me donner hein, la définition. Voilà, tout à fait. Donc la moyenne, en fait, on prend toutes les valeurs, on les somme, on divise par le nombre d'occurrences, et la médiane a fait des choses complètement différentes, c'est qu'on trie toutes les valeurs, voilà, et on va mettre à un endroit, on va couper, on va mettre 50% d'un côté, 50% de l'autre, et c'est cette valeur en fait qui va couper ça. Et dans le boxplot, c'est ce que vous voyez au niveau du 50%, c'est ce qu'on appelle la médiane. Mais on peut se dire, oh, ouais, c'est cool, je coupe à 50%, mais je peux couper à 25, c'est-à-dire que d'un côté j'ai 25%, de l'autre côté 75%, Puis, je peux faire l'inverse. Voilà. Et on peut, on peut changer dans tous les sens. Et ce qui est génial, c'est que si on commence à représenter ça euh, avec un boxplot, ce que vous avez au milieu, ça va vous représenter 50% en fait des valeurs. Et vous avez les extrêmes, vous avez le min max, voilà, qui sont le min à 5% et le max à 95%. Donc vous avez 95% en fait des valeurs qui sont dans le boxplot. Et vous avez aussi tout ce qui est valeurs aberrantes, euh, par exemple, qui sont, justement, en dehors, vous regardez, justement, si vous, vous devez enlever ces samples qui vont interagir sur les modèles. Est-ce que vous, ça vous intéresse qu'on regarde sur l'âge? Ouais? Ouais, allons-y, je ne l'avais pas préparé. Alors. Si, moi, j'utilise la librairie Seaborn, que j'ai, euh, préfixée préfixé par SNS. Donc, il y a plein, en fait, euh, d'outils de visualisation, comme les boxplots alors je vais lui donner en entrée mon data frame voilà, en entrée de données data frame et je lui dis ah bah, fais moi ça sur l'âge et il va me tracer mon box plot sur l'âge voilà, donc là on a pas mal d'informations ce que vous voyez c'est que la majorité des gens en fait est située entre 20 et 38 ans et que la plupart des gens ont 28 ans donc la médiane qui est au milieu, et qu'on a une, une grande amplitude, en fait, sur la distribution. Euh, on, a des, on a des bébés, on a des personnes qui sont jusqu'à 65 ans, donc qui est relativement âgée pour l'époque, et on a vraiment aussi des, quelques personnes qui sont très très âgées. Ça vous permet de voir ça, par exemple, si vous avez une valeur 10 000, comme âge, c'est un peu improbable à l'époque, même aujourd'hui, hein vous pouvez toujours essayer, hein. et mais euh, si vous avez ça en fait vous devrez nettoyer votre dataset parce que ça peut en fait influer. Il y a une autre manière de voir ça parce que là c'est super sympa mais on, je ne sais pas vraiment euh, quelle est la différence entre les gens qui ont 28 ans et les gens qui ont 20 ans. On peut, un peu, on peut utiliser une autre visualisation qui n'est pas très loin qui s'appelle le violin plot. Donc le violin plot c'est à peu près la même chose donc je lui passe les mêmes paramètres je vais lui demander, voilà, trace-moi ça sur l'âge. Et là, il a une forme un peu différente. Ça doit vous rappeler hein, des tâches si vous êtes allé chez le psychiatre. Non Vous avez le boxplot qui est au milieu, si on regarde. Mais en fait, on va voir l'amplitude, euh, le nombre de personnes. Donc là, effectivement, à 28 ans, j'ai le maximum de personnes et c'est situé entre 20 et 38 ans. Et j'ai d'autres informations, effectivement, euh, suivant, euh, suivant le nombre de personnes, par exemple sur les enfants. Et c'est là où on se dit, ouais, mais c'est super toutes ces visualisations, mais comment ça va m'aider pour prédire si les gens vont survivre ou pas Alors c'est là où on va se dire, bah ouais, mais euh, le data scientist lui, il va se dire, ah il ouais, faut que tu le croises avec ta target. Ça, en fait, par exemple, tu, tu, fais, tu traces ça sur la population des gens qui n'ont pas survécu et tu traces ça sur la population des gens qui ont survécu. Et tu regardes s'il y a une différence. Peut-être qu'on va pouvoir l'expliquer. Et bon, on va le faire. Alors, je refais la même chose, en fait. Je vais tracer mon violin plot. tac. En source d'entrée, je prends toujours l'âge. Mais là, je lui dis eh, « bah, tu vas me faire un split » sur les gens qui ont fini avec les poissons, et puis sur ceux qui ont survécu. Alors qu'est-ce que ça va me donner Donc il m'en fait deux. Voilà. Donc ils sont à peu près la même tête que celui du dessus. Vous avez à gauche, en bleu, ceux qui n'ont pas survécu, et à droite, en vert, ceux qui ont survécu. Et c'est là, en fait, que votre œil de data scientist aguerri va tout de suite voir la différence parce que si on regarde sur les enfants, voilà, c'est pas du tout la même chose. Si vous regardez, il y a une petite différence ici. Voilà, c'est pas du tout la même forme. Donc globalement, si vous êtes un enfant sur le Titanic, vous avez plus de chances de survivre. Ça vous paraît logique Les femmes et les enfants d'abord Ouais, ok. Mais on va voir que c'est pas forcément vrai partout. Alors, le truc, c'est, bah, ouais, bah maintenant, euh, j'ai qu'à créer une nouvelle feature artificielle, qui n'est pas issue de mes données d'entrée. J'ai un, un bouléen tout simple, genre, is child, qui me dit, en fonction de l'âge, euh, voilà, est-ce que tu vas pouvoir améliorer mon modèle? Sauf, euh, rappelez-vous, on a un petit souci. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a un petit souci sur l'âge? Parce que, voilà, il manque des données. Et c'est là en fait, on va devoir nettoyer les données. Alors, c'est très simple, voilà, sur le imaginez que vous avez ça en fait comme comme âge, euh, il suffit de vous dire ouais bah c'est cool euh, ça, je vais pas pouvoir faire une moyenne parce que ma moyenne elle va être nulle là-dessus, euh, je vais les enlever. Voilà, je vais y avoir 10 20 30. Sauf que si vous faites ça, vous avez peut-être enlevé 20 du dataset sur, par exemple, l'âge. Imaginez que dans les classes, ça soit pas rempli, vous en enlevez encore 20 ou 30%. Bah, votre dataset, euh, il va se réduire. Et hein, la data science, plus vous avez de données, en fait, mieux c'est pour l'algorithme pour qu'il apprenne. Donc, si vous l'entraînez avec 10 personnes, ça va pas être terrible. Donc, en fait, on peut pas supprimer les données. Faut éviter au maximum de supprimer les données. Donc, on va se dire, bah, ok, je peux pas supprimer les données. Donc, en bon développeur, bah, je mets 0 ou 1. Évidemment, on met tout ça pour remplacer les nuls. Non. Vous mettrez quoi à la place La moyenne. Parce qu'effectivement, si vous faites la moyenne et y a 15-0, euh, ça va complètement foirer le truc. Donc, on va utiliser autre chose. Voilà. On va utiliser, par exemple, dans ce cas-là, dans ce cas précis, on va utiliser la médiane. Alors, Par contre, est-ce que vous savez pourquoi on va utiliser la médiane et pas la moyenne Voilà, pour garder le point de split. Imaginez que vous avez une valeur 10 000 dans votre dataset. Vous mettez la moyenne avec 10 000. Bah, ça va vous mettre ici en moyenne une seule valeur. Hein. 9 000, la moyenne, vous allez remplacer 0 par 9 000 à peu près. C'est pas terrible. Hein. Donc, vous allez justement utiliser la médiane parce que si on a 10 000, en fait, le point central, si on rajoute une valeur à droite, bah, ça va pas changer grand chose en fait. Donc au final, utiliser la médiane, c'est beaucoup plus résistant en fait, aux valeurs euh, aberrantes. Voilà, ça c'est pour un cas particulier. Alors maintenant qu'on qu va faire ça, on va regarder comment on va implémenter. Tac. Alors, si je reprends mes données, la première chose que je vais faire, je vais lui demander de me calculer la médiane sur l'âge. Je vais lui dire, hop, tu me fais calculer la médiane. Alors là, il est suffisamment malin pour... Euh, supprimer tous les nuls et ne prendre que les valeurs existantes et me donner la médiane. Voilà, c'est 28 ans, on l'avait vu tout à l'heure. Je l'affecte à une valeur, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma colonne et je vais lui dire, bah, tu me remplaces toutes les valeurs qui sont pourries par cette médiane. Parce qu'au final, dans mon dataset, si je regarde DF là, si je regarde un subset, voilà, vous voyez, là, tout de suite, ici, bah, c'est pas terrible. Donc, je lui dis, bah, voilà, tu me remplaces ça par la médiane. Alors, qu'est-ce que ça me donne Effectivement, le 5, voilà, il l'a remplacé. Donc, a priori, vous devrez avoir toutes les valeurs qui sont remplies. Donc, je suis obligé de l'affecter, parce que là, je n'ai pas affecté. Tac. Voilà. Et là, ce que je vais faire, euh, c'est créer une nouvelle features, et se dire, euh, bah ouais, mais je vais faire un, un booléen tout simple, east child Tac. Et je vais lui dire, voilà, est-ce que tu as un enfant Alors, quel âge on va mettre bah, Je vais regarder à un peu près ce que j'ai là. Et là, a priori, c'est pas 10 ans, ça doit être 8 ans. Je vais tester avec 8. Rien ne vous empêche, en fait, quand vous allez faire votre modèle, derrière, vous testez avec 8, vous testez avec 7, vous testez avec 9, avec 10, et vous regarderez la performance, en fait. Donc, je crée ça, et là, je me suis trompé, c'est plutôt avec l'âge. Et ce que je vais faire, je vais l'affecter, en fait, à une nouvelle colonne, une feature artificielle, tac, que je vais affecter. Voilà. Si je regarde mon dataset, en fait, je vais avoir ma nouvelle colonne. Allez, ici. Voilà. j'ai ma, ma nouvelle feature. C'est comme ça, en fait, que le data scientist va améliorer ses modèles, il va faire beaucoup de feature engineering, donc de création de nouvelles features. Donc maintenant, a priori, euh, je suis plutôt pas mal. Ce que je vais faire, j'ai mes données d'entrée, je les ai nettoyées, j'ai choisi ce qu'il faut, je vais entraîner le modèle. Alors, quand vous entraînez le modèle, euh, le, le, vous avez à peu près plein de méthodes et vous vous dites « mais ouais, mais c'est super, qu'est-ce que je peux prédire ?» Alors dans le cas du Titanic, bah c'est super simple, je vais prédire si la personne elle est vivante ou pas, mais vous avez plein de cas dans la vie, comme je l'ai dit au début, vous pouvez prédire si une personne elle a un cancer ou pas, en fonction des statistiques, etc. Vous pouvez prédire le, le prix, par exemple, d'une voiture, en fonction de ses caractéristiques, le prix d'un appartement, Donc si ces différentes familles en fait de prédictions pouvaient avoir et ça se regroupe en deux catégories vous avez globalement ce qu'on appelle la classification donc la classification c'est vous allez prédire une valeur binaire typiquement là dans le cas du Titanic tu survis, tu survis pas voilà c'est une classification tout simple binaire à deux éléments vous pouvez dans le cas de classification de produits par exemple classification d'images dire, bah ça c'est un produit, c'est de l'alimentaire, ça c'est un produit, c'est dans le rayon bricolage, etc. Donc c'est vous choisissez entre plusieurs catégories euh, ce que vous voulez effectivement euh, prédire, et ça va vous donner un score en fait, bah, là tu as 70% de chance que ton hamburger, ça soit, pas de, ça soit dans l'alimentaire et 10% de chance que ça soit dans le rayon bricolage. Voilà, donc après vous faites votre choix. Ensuite, vous avez une autre famille qui est plus de la régression. La régression, vous avez sûrement tous déjà vu, hein, c'est très simple, c'est prédire une valeur numérique. Dans le cas en fait euh, d'une vente de maison, imaginez, vous avez plein de caractéristiques vous avez euh, les pièces, nombre de pièces, le nombre de salles de bain, vous avez euh, la surface. Est-ce qu'elle a un jardin ou pas Est-ce qu'elle est au Luxembourg ou pas Voilà, ce genre d'informations. Et derrière, ça va vous donner, effectivement, vous avez un prix euh, de, que vous avez récupéré dans la base des notaires et vous allez entraîner, en fait, votre algorithme avec ça. Et ensuite, le truc, c'est que vous allez rajouter, en fait, votre nouvelle maison qui, que l'algorithme ne connaît pas du tout, avec euh, ses douze salles de bain. Et vous allez dire, bah ouais, combien est-ce que je peux la vendre Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle de la régression. Et là, le truc, c'est que je me suis dit ah ouais, c'est super. Donc, deux algorithmes, c'est comme si on se disait bah voilà, dans la vie il y a Java et PHP. Enfin, en fait, non, parce que vous avez plein, plein, plein, plein, plein d'algorithmes. Voilà. Et le truc, c'est de se dire hum, lequel je vais choisir pour faire mon problème. Et là, vous allez voir le data scientist, il fait attends, moi j'ai une super méthode pour le faire. Regarde, régression linéaire ce matin non, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est à dire que, il va falloir tester. C'est très empirique, le machine learning, c'est à dire que, vous allez utiliser un algorithme, vous allez regarder sa performance, vous allez utiliser un deuxième, il est peut-être plus performant, un troisième, bah c'est pas bon, ok. Vous allez faire, ah mais non, on va faire plus tordu, maintenant on va faire des mélanges d'algorithmes, ce qu'on appelle du blending. Vous en prenez un, par exemple, qui va bien gérer pour les, les salles de bain, l'autre qui va bien gérer pour les, les, les villes, et vous allez combiner tout ça pour que ça puisse marcher. Alors là si on regarde un petit peu les, les grandes familles qu'on va avoir, on va avoir tout ce qui est decision tree, alors ça c'est top, c'est ce que vous avez vu pour le, le Titanic, c'est un peu des algos passe-partout, euh, on peut l'utiliser dans, dans beaucoup, beaucoup de problèmes, c'est ce qu'on met en général au début quand on teste euh, des, des nouveaux problèmes, puis ensuite on va pouvoir aller sur d'autres choses. Donc typiquement tout ce qui est NLP, donc Natural Language Processing, qui va vous permettre en fait d'extraire des infos sur du texte. Le, le truc à la mode en ce moment c'est Word2Vec. Ça vous permet en fait de représenter les mots dans un espace vectoriel. Alors comment il fait vous ne me demanderez pas euh, même les data scientists ne savent pas tous c'est juste qu'il est capable en fait de dire bah, deux mots proches qui ont le même sens proche dans un texte il va avoir ils vont avoir des vecteurs proches et vous êtes capable de représenter ça en fait euh, sous un espace à deux dimensions et on peut voir par exemple des clustering sur des synonymes le roi la reine hein, la princesse ils sont tous ensemble et la voiture à l'ailleurs. Bon, si le roi a pris une voiture, peut-être que ça sera plus proche. Mais voilà, c'est le genre d'infos. Vous avez euh, tout ce qui est non-supervisé, donc un euh, type clustering que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez aussi euh, tout ce qui est euh, régression linéaire. Euh, donc c'est euh, ce qu'on on peut utiliser, qui est assez classique pour prédire des valeurs numériques. Et vous avez euh, ce que vous avez tous dû entendre, tout ce qui est deep learning. Est, vous avez tous entendu euh, le deep learning alors avec Google DeepMind hein, qui a réussi à battre le champion de Go assez récemment. Alors c'était en fait euh, ils utilisent des techniques de deep learning, d'apprentissage renforcé et euh, on n'avait pas prévu que la machine arri arriverait à battre euh, les joueurs de Go avant 30 ou 40 ans. Donc c'est quand même un énorme bon en utilisant ces techniques. Typiquement, le deep learning en fait va permettre de faire pas mal de choses, donc faire apprendre sur des nombres de cas très impressionnants, va permettre de reconnaître des images, ou euh, du texte, euh, si j'utilisais TensorFlow, sur les, les exemples basiques, ils arrivent à reconnaître à 99,95% euh, l'écriture manuelle. C'est un truc de malade, avec du SVN, on n'arrive pas à faire ça et vous avez plein d'autres choses comme la reconnaissance en fait vocale qui peut être utilisée aussi au niveau du, du, deep, du deep learning voilà donc il y a plein plein d'algorithmes on peut en utiliser on peut tester plein de choses il faut juste tester la performance derrière est-ce que vous voulez qu'on regarde un, un algorithme ouais vous n'êtes pas trop endormi c'est bon non ok alors je vous propose de, de faire un truc simple on va faire de la régression linéaire pour vous rappeler vos cours hmm. alors on va faire un petit peu de maths ça vous dérange pas non C'est quand même un petit peu poussé Ouais Non, je déconne. Alors, la régression linéaire, on va faire tout simple, on va faire une démo, c'est vachement plus simple. Alors, j'ai un petit exemple. Imaginez que j'arrive à descendre le tableau, Tac. que vous voulez vendre votre maison. Hmm. Qui veut vendre sa maison Personne, au cas où. Et puis euh, vous êtes euh, assez subtil, vous êtes dit, euh, la top feature pour prédire ça, c'est le nombre de salles de bain. Car une maison qui a une salle de bain, je la vends 200 000 euros, c'est ce que j'ai observé sur le marché. Voilà, celle qui a 4 salles de bain, 260 000 euros à peu près, celle qui en a 7, presque 300 000, et puis, alors là, dès que vous en avez 10, ça décolle, quoi. Bon, déconnons pas, quand même. Euh, là, c'est super simple, on peut se dire, bah ouais, bon, pour prédire ça, euh, imaginez que vous voulez prédire une salle de bain, une euh, maison qui a 8 salles de bain, ok, bah je trace une droite, hein. vous connaissez la formule, hein, c'est euh, Y égale... AX plus B. Voilà. Ça, c'est super simple. Donc, ça, c'est la, la régression linéaire avec un polynôme de degré 1. Typiquement, là, voilà. J'ai fait un, un petit bout de code qui va me tracer, en fait, toutes les, les possibilités pour faire euh, de la régression linéaire. Je lui demande de me prédire tous les cas pour toutes les salles de bain et ça va me donner ça. Donc, je retrace, en fait, mes points. Voilà. Je retrouve mes points et je retrace ma droite. Ouais, il a fait ma petite droite, il l'a trouvé tout seul. Ce qui est génial, c'est qu'il l'a trouvé tout seul, il a fait sa règle de 3, il est content. Et là, je me dis ouais, ok, lui, salle de bain, c'est top. C'est clair que je vais la vendre à 300 000 euros. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, on se dit, ouais, c'est pas mal, ça essaye de passer par tous les points, sauf que quand je prends, par exemple, quatre salles de bain, la prédiction, elle est à 250 000 euros, mais en réalité, c'est 260 000. Pas terrible, hein, tout ça, c'est pareil pour le reste, hein. on est assez loin, en fait, hein, au niveau de la prédiction. Donc, on peut se dire, bah ouais, mais peut-être que la droite, un polynôme de degré 1, c'est pas le meilleur, on va peut-être essayer de tracer une courbe, ouh, soyons fous. Allez, ce qu'on va faire, bah, en changeant le degré, on va faire y égale à x au carré, plus b. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement à changer le, le, le degré du polynôme là qui, qui, qui est mis là. Il va me le changer, en fait, il va me le générer tout seul, c'est comme un grand garçon. Et si je lui demande de me tracer la droite avec toutes les possibilités, eh ben, on a toutes les infos possibles. C'est un peu mieux. Vous d'accord Ça prédit un peu mieux pour 8 pièces, mais 8 salles de bain, là. je suis à peu près à 305 000 euros. Et effectivement, ça colle plutôt bien avec mes données d'entrée. Donc je me dis, je suis plutôt pas mal. Là, on se dit, bah, allez-y. on Allez, on va y aller à fond. On va booster. On va mettre 5 degrés. Allez, soyons fous. Est-ce que ça va bien passer par tous mes points Allez, oh ouais, ça passe bien par tous mes points. J'ai un super modèle prédictif. Alors ça, Yann Lecun, pour le récupérer, c'est le modèle prédictif pour prédire le prix des salles de bain. Enfin, des maisons avec les salles de bain. Voilà. Euh, là, c'est top. Hein. Voilà, quatre salles de bain, ça parle pile dedans. C'est cool. Huit salles de bain, bah, là, ça commence à être un peu moins top. Je suis à 290 000. Tout à l'heure, j'avais prédit 305 000. Ça commence à partir un peu dans les choux. Globalement, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai... Overfitter mon algorithme. Je lui ai demandé, vas-y, vas-y, sois super bon sur mes données d'entrée. Alors là, il est top, hein, il passe bien pile dedans, sauf que dès que je vais lui faire des prédictions sur des nouveautés, il est complètement dans les choux. Ça, vous arrivez avec votre directeur marketing, vous faites c'est pas mal, hein. sur Amazon, le canard en plastique, si tu le vends 10 000 euros, ça va marcher. Alors là, c'est clair que vous ne serez pas du tout crédible. Donc, vous pouvez pas en fait utiliser un modèle comme ça. Ce qu'il va falloir faire, justement, c'est derrière valider la prédiction pour pas arriver à ça. Arriver à ça. Alors, comment on va s'organiser pour justement euh, ne, ne pas y arriver C'est la dernière partie. Vous essayez de faire euh, valider votre prédiction. Et le but, c'est d'avoir la meilleure précision. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, prédire, c'est se tromper. Et au départ, quand j'ai commencé, bah, je me trompait pas mal et on m'a dit « bah ouais, c'est bien, il faut que tu apprennes à mesurer en fait de combien tu te trompes. Ouais, » ok. Alors on va utiliser tout simplement l'erreur. L'erreur, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est la différence entre vous faites votre modèle, vous regardez les données, vous prédisez pour ces mêmes données en fait une valeur prédite et vous regardez la différence. Et ça, c'est l'erreur. Vous sommez tout ça, vous faites une moyenne, il y a plein de formules comme le mean square error, etc. Il y a plein de méthodes. Mais ça, ça va vous permettre en fait de regarder si justement vous améliorez votre modèle. Imaginez maintenant que vous prenez la courbe. Voilà, qu'est-ce que ça va être ben, Beaucoup plus intéressant. Si vous regardez, en fait, la différence, elle est beaucoup plus petite. Et ainsi de suite. Et là, on peut se dire, ouais, mais c'est super sympa, mais ça va pas résoudre en fait mon problème d'overfitting. C'est-à-dire que sur ce jeu de données précis d'entraînement, euh, bah, ça va être voilà, super bon. Par contre, dès que je vais regarder des nouveautés, ça va être absolument n'importe quoi. C'est là où en fait, on va se dire, il bah, va falloir apprendre à entraîner un algorithme et à valider tout ça. Alors comment on va faire la première chose, en fait, quand on va vouloir valider un, un modèle, un algorithme, ça va être se dire ah bah super, j'ai un bout dataset. Et ben bah, je vais en prendre une partie pour l'entraîner, une partie pour faire les prédictions. Typiquement, vous faites un 80-20, c'est-à-dire que vous prenez 80% des valeurs des observations, vous les mettez de côté, vous en prenez 20%, vous les mettez de l'autre côté. Vous les prenez en random, hein. voilà. Il n'y a pas de, vous pouvez prendre les, les 80%, les premiers, mais c'est mieux de faire un shuffle et de prendre, euh, les, voilà, de prendre un random euh, des, des datasets. Et ensuite, donc vous allez entraîner avec votre base de train votre algorithme, vous allez le construire. Vous allez dire maintenant, sur les tests, en fait, là vous avez la partie, euh, vous avez l'info à prédire, vous avez la valeur réelle, vous allez faire Fais moi une prédiction, et ensuite vous allez comparer les deux. Alors, ça, c'est super. Ça va vous permet, en fait, sur un dataset, vous avez déjà l'information à prédire, de voir si votre performance, ça, elle est bonne. Et là, c'est dit, ouais, mais c'est pas mal, mais sur ton 80-20, rien ne t'empêche, en fait, d'avoir un super bon score. Mais peut-être que si je change la répartition, en fait, ça va être complètement à l'ouest. C'est là où on est un peu malin. En fait, on va faire ça 5 fois, ou 10 fois. Vous allez prendre, en fait, 80% des éléments au hasard, 20% des éléments au hasard, et vous allez calculer en fait votre erreur, comme on l'a vu avant. Et puis ensuite, bah, on va recommencer. C'est-à-dire que peut-être qu'on va inverser. C'est-à-dire que finalement, les 20%, on va les réintégrer. On va faire un random, on va les réintégrer, ils vont servir à faire du train, on en reprend 60%, et ce qui reste, tac, ça va servir à prédire, et ainsi de suite. On fait des randoms, on le fait plusieurs fois. Comme ça, en fait, on va avoir un modèle on va regarder le modèle, on va l'entraîner, et on va regarder s'il permet de s'adapter aux nouveautés. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cross-validation. Vous êtes obligé de le faire pour avoir un modèle un petit peu générique. Et la dernière partie, en fait, ce qui reste à faire, tout simplement, c'est vous rentrez vos nouvelles données, et derrière, bah, vous faites votre prédiction. Vous avez votre info. Est-ce que c'est clair pour vous Ouais Est-ce que vous voulez qu'on regarde si Jack qui va survivre Ouais alors, je ne suis pas très optimiste. Hein. Alors, comment on va faire tout ça Alors La première chose, c'est euh, on va reprendre le problème de, de base euh, au niveau du training. On a le dataset qui a été cliné, on a créé la nouvelle colonne « East child ». Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux features. On va prendre euh, le prix du billet. Et justement, euh, est-ce que c'est un enfant ou pas Et en fonction de ça, on va essayer de prédire si la personne a survécu ou pas. Donc, je crée mon dataset X. Voilà, par exemple, je vous montre. On fait ça, ça permet de prendre un subset. Par exemple, je lui prends le prix du billet et je lui mets his child. Ça va me donner ça. Voilà, un sous-tableau avec les informations. Et je vais l'affecter à X. Et bien sûr, il faut que j'ai aussi l'information à prédire, donc ma target, je dis voilà, extrais-moi la colonne survived, et j'ai les deux informations à prédire. Je vais utiliser de la régression logistique, tout simple, voilà, je pourrais utiliser un autre, j'ai juste à changer le nom, c'est ça qui est magique. Et euh, je vais pouvoir entraîner mon modèle, donc par exemple, je crée mon objet, j'utilise, ah oui, j'utilise scikit-learn. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Scikit-learn, c'est euh, globalement en Python une référence au niveau des librairies. Il y a à peu près tous les algos de machine learning qui sont implémentés, tous les trucs trendy du moment, tous ceux qui sont utilisés. Il y a plus d'une centaine d'algorithmes dedans. Euh, là, en, en général, on utilise Panda et Scikit-learn. Voilà, Panda pour récupérer les données, Scikit-learn pour justement euh, faire les prédictions. Donc là, sur les modèles linéaires, je vais utiliser la régression logistique. Tac et, première chose que je fais, bah, je vais entraîner mon modèle. Je lui dis, allez, tu m'entraînes avec ce jeu de features et tu vas me prévoir ça. Ok. Voilà, il l'a entraîné. C'est rapide, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Euh, ça peut prendre beaucoup plus de temps si on tune l'algorithme, etc. Si on fait d'autres manips. Et là, ce que je vais lui demander, c'est, euh, bah, moi, je vais me rajouter un nouvel élément. Voilà. Et je vais faire une prédiction dessus. Donc, je rajoute Jack. Je mets faut mettre un prix du billet. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, à votre avis On met combien il a payé combien à son billet Non, il a pas gagné. 10, 20, 30, allez, enfin, 10. 10, allez, allez, à hein, 10, 10, je sais pas quoi, on va dire 10 bouzouf Euh Et évidemment, Jack, c'est n'est pas un enfant, voilà, il a dépassé la limite légale. Ok, on va faire une autre petite prédiction. Donc je fais ça, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les caractéristiques de Jack, je vais appeler le modèle avec la fonction predict, et il va m'envoyer une info, est-ce que 0 ou 1. Et derrière, bah, ça me fait un if. Donc qu'est-ce que ça me donne Oups Petite erreur. Oh, c'est mal. Ouais, tac alors qu'est-ce que ça donne Bon a priori, s'il paye son billet 10, il va finir avec les poissons. Si on change, par exemple, on lui met un billet plus élevé. Voilà, on le met 4. Ah oui, perdu. Saleté de commit. On recommence. Ouais, non, non, il finit avec les poissons, avec un billet. Vous l'avez vu tout à l'heure. Petit billet, petite classe, on finit avec les poissons. Donc si je change que je mets 80, par exemple, qu'est-ce que ça nous donne Qu'est-ce qui nous donne le modèle A priori, c'est bon. Il va survivre. Voilà. Donc voilà, c'est pas plus compliqué en fait, euh, si vous faites de la data science sur des, des, des premiers éléments simples, euh, vous avez, si vous avez vu, on a utilisé un algorithme là, tout simple, j'aurais pu en utiliser un autre. Ensuite, vous pouvez amuser à le tuner, il y a plein de choses à faire, pour vous donner plus, plus d'informations. Alors, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous recommande un cours que beaucoup de gens qui font de la data science ont fait, beaucoup de développeurs, c'est le cours d'Andrew Ng sur Coursera donc euh, c'est celui qui a fondé Coursera c'est globalement le MOOC le plus regardé au monde euh, vous avez euh, sur euh, je sais plus combien sept 7 séances 7 8 séances c'est il voit à peu près tous les aspects de la data science il va de la régression logistique au réseau neurones à la réduction de dimension enfin il y a plein plein de trucs super intéressants ça va pas forcément hyper en détail au niveau maths c'est un peu costaud c'est sympa voilà donc si euh, vous avez déjà fait un peu de stats ça va passer euh, tout doucement il voilà. n'y a, a aucun problème et derrière si vous voulez aller plus loin vous avez euh, le, le livre d'Eric Birna et Michel Lutz alors l'avantage de ce bouquin c'est qu'il est en français et c'est un des seuls bouquins en machine learning en français donc voilà, si vous voulez éviter de vous casser la tête avec les termes anglais en plus de comprendre le machine learning, allez-y et si vous voulez aller vraiment vraiment plus loin, vous avez Kaggle qui connaît Kaggle une personne, alors Kaggle c'est un site en fait de concours de data science. Il y a tous les meilleurs data scientists du monde et tous ceux qui veulent apprendre qui sont dessus. Il y a plein plein de datasets, dont le dataset du Titanic par exemple, qui est un des, un des tutoriels. Et vous pouvez, par exemple, il y a le dernier, il y, a des, il y a aussi une plateforme qui s'appelle DataScience.net, qui est plus française. Vous avez des datasets d'assurance et des datasets d'imagerie. Image, vous avez des cas à traiter avec du deep learning. Et à vous, essayez d'améliorer en fait le score. Il y a beaucoup de gens en fait qui partagent leurs algorithmes, qui partagent comment faire. Et en fait, c'est en testant, en faisant, en travaillant avec d'autres data scientists, vous pouvez vous mettre en team en fait. Vous pouvez apprendre. Moi, j'ai pas mal appris en utilisant ça. Je vous conseille d'utiliser ça et vous allez effectivement. Comprendre comment fonctionne l'esprit des data scientists. Je vous remercie. Est-ce que c'est clair Vous avez des questions Ouais. Vas-y. Alors, est-ce que le machine learning, on peut l'appliquer à la sémantique ou uniquement aux valeurs numériques? Alors, typiquement, Google Translate, c'est du, si mes souvenirs sont bons, c'est uniquement du machine learning. Donc, il a, en fait, les correspondances, la technique, c'est de prendre Wikipédia dans une langue, Wikipédia dans l'autre langue, et bam, tu me fais les correspondances. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça marche, Google Translate. Plus ou moins euh, d'autres méthodologies. Et on peut l'utiliser, effectivement, en numérique. Voilà. Et il y a beaucoup de traitements, par exemple l'analyse de sentiments sur les tweets, le... un cadre d'école qui est super simple à implémenter en fait, c'est vous prenez tous les tweets, vous... c'est très facile de dire ça c'est un tweet positif, ça c'est un tweet négatif, et ensuite vous prenez la personne, vous regardez, vous le croisez avec son nombre de followers. Une personne qui a 200 followers qui dit, ah bah voilà cette marque c'est totalement naze, bah bon on s'en moque, par contre elle a 200 000 followers, elle dit ce sac à main, bah, il est pas terrible, va peut-être falloir essayer de faire quelque chose, voilà. Tu, tu avais une question Alors, ça dépend. Euh, déjà, il faut même revenir en amont. C'est-à-dire qu'au niveau des features, là, c'est top. On a l'info, et à info, la feature, s'appelle nom. Ah, c'est top, on sait que c'est nom. Des fois, on a colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Puis à l'intérieur, vous n'attendez pas à avoir le nom. Hein. Quand c'est une banque qui vous donne ça, c'est haché. C'est haché. Donc là, en fait, c'est beaucoup moins drôle. C'est, euh, on va pas faire de feature engineering, on va plutôt faire du modeling. C'est-à-dire, on va tuner les modèles. Là, c'est vraiment de la pure data science et de la pure connaissance. On va on va prendre des gros clusters de calcul. On va tester en fait plein de, plein de modèles pour faire ça. Après, euh, c'est plus de la logique. Effectivement, il faut, faut connaître euh, si on a les infos. Il faut, faut avoir un petit sens business et euh, voir les relations qu'on peut avoir. Là, par exemple, on peut, on prédit euh, typiquement. « Je vais survivre, je vais pas survivre euh, ». Il y avait un, le challenge d'Airbnb, euh, c'était très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez le dataset des gens qui sont connectés sur le site, des utilisateurs, et le but c'est de prévoir un utilisateur qui a jamais voyagé avec Airbnb, quelle va être sa première destination histoire de lui donner, en fait, euh, des, des, par exemple, des locations euh, sur cette destination. Il proposait 12, et en fait, vous les scorez, et le but, c'était de dire, ben voilà, la première, euh, c'est la France, c'est Paris, voilà, la ville de l'amour, et, etc. Ensuite, l'Italie, comme vous voulez. Il fallait, il y a plein de choses à faire dans ce sens-là. D'autres questions Non Oui Alors là, effectivement, c'est tout petit, donc euh, c'est très rapide. Euh, tout dépend de l'algorithme. Typiquement, euh, si on va utiliser un random forest avec dix euh, arbres, là, en fait, les arbres de décision, vous l'avez vu, il n'y avait qu'un seul arbre. Sauf qu'on peut être plus malin, on peut en faire 300 000 en même temps. Et ensuite, prendre la moyenne de, de tout ça. Ça va prendre vachement plus de temps, en fait. Tout dépend de la profondeur de l'arbre, tout dépend du nombre d'arbres que vous allez faire. Ensuite, il y a des algorithmes qui se distribuent ou pas voilà. Après, il y a, y, a, y a plein de valeurs qui vont rentrer. Il y a aussi, est-ce que les datasets sont gros ou pas Typiquement, euh, si vous faites tourner du machine learning sur des terras ou peut-être données, euh, c'est Spark. Vous n'avez pas trop le choix. Parce que faut le distribuer, c'est trop long. Euh, par contre, euh, ce qu'on peut faire, c'est en fait, euh, c'est réduire le dataset. Qu a ce qu'il va se faire, en fait, on va réduire juste aux valeurs utiles. Et euh, derrière, on va justement entraîner sur, par exemple, peut-être 200 mecs de données. On va réduire. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je passe d'un tera, pouf, à voilà, j'ai 200 méga à entraîner, c'est beaucoup plus rapide. C'est juste euh, du traitement de données en amont. En fait. Bon, il y, a plein de... il y a des fois, on peut pas... On... On... On... Typiquement, il y, a, il y a des cas, en fait, on veut faire de la déduplication. En fait, on va prendre les données et on va les croiser au carré. Donc, bah ben voilà, ça vous fait un gros... Si vous avez un terrain de données au carré, ça fait beaucoup, beaucoup d'entrées. Donc, effectivement, là, la personne qui avait utilisé ça, elle a fait du Spark pour faire ça, pour redistribuer les algorithmes. Est-ce que vous avez d'autres questions Ouais Donc les données des notaires sont disponibles. Ah, c'est une question Alors, pour le Luxembourg, je ne sais pas. Pour la France, c'est non. C'est clair que les notaires gardent ça précieusement. Euh, vous pouvez acheter les 100 adresses, 10 euros, un truc dans ce genre-là. Donc si vous en faut un million, accrochez-vous. Ben, je vous remercie beaucoup.